La symétrie, ça fait souvent des choses très jolies et pas très compliquées au début. Par exemple ici, euh, le signe, on doit le faire de l'autre côté. On arrive à trouver assez facilement comment on s'en sort. De même pour celui-ci. Déjà, quand il y a un axe en diagonale comme ça, il faut réfléchir un petit peu plus, mais pareil, on s'en sort. Et quand on n'est pas trop sûr de soi, il faut bien veiller à prendre point par point. Par exemple, ce point-là, il va se retrouver bien de l'autre côté, ici. Ce point-là, il va se retrouver, je vais deux diagonales vers la droite, deux diagonales ici. Et du coup, ce côté-là, il va se retrouver ici. Et après, je continue, je peux continuer point par point. Ça se complique un petit peu. Pareil pour celui-ci. Soit j'arrive à le voir directement, et tant mieux pour moi. Sinon, je fais point par point. Je regarde, ce point-là, il va se retrouver ici. Je prends les points spécifiques, en fait. Celui-ci, il va se retrouver là. Donc, ce segment ici, il va se retrouver Ici, un autre point spécifique, c'est la pointe. Elle va se retrouver Ah, vous voyez, déjà, je me trompe. Là, vous j'ai eu envie de le mettre là, sauf que ici, c'est à 4 carreaux. Donc attention, ce point là, il va se retrouver à 4 carreaux au dessus. Euh, et puis ce point ici, il va se retrouver à deux carreaux, ce point ici, deux carreaux. Et après, je peux terminer ma figure parce que j'ai tous les points essentiels. Ce point-là, il allait jusqu'à la pointe. Donc ce point-là, il va aller jusqu'à la pointe. Ce point-là, il allait du coup deux carreaux en dessous. Euh, ce point-là, il va jusqu'à la pointe. Donc ce point-là, il va jusqu'à la pointe. Celui-ci il va jusqu'à la pointe du milieu, je peux terminer, et donc le V là, voilà, son symétrique va être comme ça. Donc, soit j'arrive à trouver directement la figure, soit j'y vais bien point par point. OK. Et là, euh, voilà, on voit tous les symétriques. Mon souci, il va être que à un moment donné, j'aurai une figure quelconque, une droite quelconque, et il faudra trouver son symétrique. Déjà, il faut arriver à prendre le temps de bien imaginer où ça va être et d'imaginer ensuite quel, quel outil on va utiliser. Ben, L'outil principal qu'on va utiliser, c'est l'équerre. Et après, du coup, vous voyez cette figure-là, là je vois bien qu'elle est symétrique parce que j'ai fait point par point. Les étapes. Les étapes, c'est d'abord de chercher l'image d'un point. Alors, l'image d'un point, on a dit qu'on devait tracer le, la perpendiculaire. La perpendiculaire, je vais prendre mon équerre et je vais veiller à bien la mettre sur la droite. Et comme ça, je pourrais tracer ici perpendiculairement. Sauf que de l'autre côté, je rien. Donc je vais prendre aussi la règle. La règle, je vais la mettre où La règle, ben, je vais la mettre de l'autre côté de l'angle droit. Vous voyez, là, il n'y est pas tout à fait. Donc je prends le temps, il faut être très soigneux au début. Une fois qu'on est très soigneux au début, ça marche. Et vous sur votre papier évidemment ce sera aussi un petit peu différent et vous voyez là je vais pouvoir tracer. Donc premièrement j'ai mis mon équerre, deuxièmement j'ai mis ma règle. Une fois que j'ai bien placé ma règle le long de l'équerre, après c'est relativement facile. C'est-à-dire que je vais tracer depuis ici, alors je ne sais pas où je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter où en fait. Ben, je vais m'arrêter de manière à ce que il y ait la même distance. Ici en haut, donc là j'ai euh, 3 cm, ok, bah, ça va dépendre hein, la précision. Et à ce moment-là, je vais de l'autre côté et je vais faire un trait à 3 cm aussi. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pris la même distance, pardon, la même distance ici et là. Et si mon point, celui-ci, il s'appelle A, j'ai fait un angle droit, j'ai mis la même distance des deux côtés. Du coup, en face, là, j'ai par exemple le point A', presque le même, mais pas tout à fait. Je peux gommer la partie de droite en trop et j'ai bien mon point A', mon point A' perpendiculaire perpendiculaire à la droite, que j'appellerais D1, passant par A. Regardez bien comment ça va marcher. Et regardez du coup aussi, à chaque fois, il va falloir faire la même chose. Je commence, je repère d'ailleurs où est-ce qu'il va être mon point, il va être de l'autre côté, mais de l'autre côté précisément. Donc je commence par mettre mon équerre bien sur la droite, un côté sur la droite je la place bien sur la droite ensuite je vais placer mon équerre de l'autre côté de la droite j'essaye d'être le plus précis possible bien si mon équerre est bien mise mon équerre il faut que je la mette ma règle il faut que je la mette bien et après je peux tracer là vous voyez mon équerre elle est, elle est presque en train de tomber qu'est ce que j'aurais pu faire j'aurais pu la mettre aussi de l'autre côté. Et peut-être des gauchers, là, ils vont préférer la mettre de l'autre côté d'ailleurs. Donc là, il faudra voir en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier et en fonction de, vous voyez ici, elle tombe moins, elle a moins de chance de tomber. Une fois que je l'ai mise là, eh ben, je vais mettre ma règle de l'autre côté. Je pense que les gauchers, ils préfèrent mettre leur équerre à gauche. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, là, je peux tracer, prendre la même longueur, etc. Bon travail